On, on faisait à la fois le, les, le plan de la ville et la programmation de la ville. Les hein, deux allaient de pair. Et on me demandait de faire des, des prévisions de population pour euh, 1975. Bon, voilà, ça me trou Je trouvais ça assez loin, assez le 80. Hein, on disait, oh là là, mais faire des prévisions pour 1980, euh, alors, alors qu'on était ouais. en 67. Hein. Entre la publication du schéma directeur de 65, ensuite à l'Institut, il y a quatre ou cinq équipes qui se sont mises en place pour déjà travailler sur un plan général des villes nouvelles. Et c'est ces équipes qui ont constitué le noyau des Durs, missions, voilà, oui. mm -hmm. qui étaient donc au sein de l'Institut, qui après ont émigré sur le site pour constituer les missions d'études qui ont précédé les établissements publics. Sauf que le, le schéma du centre, on savait qu'on a.. On, on... On à établir la programmation, mais on ne savait pas du tout quelle était la, la forme. La forme est, est venue dans les, années, euh, les deux années qui se sont euh, décidées euh, à Évry. Alors d'ailleurs, il, il serait marrant de voir un plan antérieur à celui-là, où on avait donc le centre urbain et deux axes de chaque côté. Puis un beau jour, Longo, qui était un des architectes du secteur, a dit « Ah, mais ça ne va pas, c'est deux axes parallèles à la N7 et parallèles à l'autoroute. Il faut, faut trouver quelque chose d'autre. » Il a dit « On va désaxer tout ça et on a pivoté le tout <rire> pour arriver à quelque chose qui, qui était un peu moins euh, orienté sur, sur les grandes routes et pour euh, redonner une image, euh, disons, à, une forme à, à cette ville. » Alors maintenant, bon, évidemment, comment ça s'est traduit de point de vue architectural par la suite, ça c'est une autre affaire. La, la problématique à trap est un peu différent, puisque euh, c'était un secteur donc au sud de Versailles où il y avait une grande pression urbaine et des opérations déjà en route c'était pas du tout un secteur de, seulement de champs de betterave comme ici oui, non, avait, on était donc, dans le champ de betterave voilà. hein, si on regardait la, la photo Attrape, hein. il y avait aussi les champs de blé mais il y avait déjà pas mal d'opérations qui étaient greffées sur la nationale 10 donc le parti de développement ça avait été de constituer des villages et ensuite de faire le centre puisque le choix de faire le centre, c'était quand même sur une dalle, au-dessus de l'autoroute, la route nationale et la voie ferrée, avec création de la gare nouvelle. Euh, D'ailleurs, il serait analysé euh, une implantation ex nihilo de ce type, est extrêmement difficile à faire, et peut-être, euh, la moins belle réussite d'Evry provient de là, parce qu'il faut tout penser, quoi. Et, il y a et... peu d'éléments pour se voilà. rapprocher et pour donner. Mais la... il faut dire qu'à l'époque, on ne s'occupait pas tellement du terrain non plus. Ça veut dire. Hein. Au départ, on était parti dans, dans l'idée de, euh, de mixité des fonctions. Hein. Oui. C'était quand même une idée forte qu'on essayait de mettre en place, justement, pour lutter contre l'effet qu'on ensemble qui avait eu ces, ces côtés néfastes. Quand on arrivait, il y avait la livraison de grillés. Bon, on allait voir, on était effarés. On disait, c'est pas une ville, c'est, bon, d'accord, il, il y a des céramiques, il y a des espèces de places qui se tortillent, mais, mais comment les gens vivent euh, là-dedans hein? Je me souviens que quand même Goldberg a arraché un lycée pour la ville nouvelle de Trappes, toute la vallée de la Seine, où il y avait près de 100 000 personnes, comme Poissy, euh, enfin disons tout à partir de ça, ne disposait pas de lycée. Et il fallait quand même une sacrée force pour dire non, la réussite des villes nouvelles fera qu'on attirera des logements et des gens avec les équipements. Si on n'y met pas l'équipement au départ, disons, les gens continueront à aller plutôt dans la vallée de la Seine. Et ce qu'on peut dire dans les vies nouvelles, c'est que d'une une certaine part, il y a euh, une sorte d'impossibilité d'évolution. Les choses sont beaucoup trop figées.